Pour commencer notre test nous avons un classique de VMOV non est que tu dis VMOV ben, ouais. série 13 décapotable et il y a une magnifique dur pour faire les tests décapotables et comme toutes les VMOV, les caractères de la voiture c'est un caractère simplement tiré simplement ok c'est un caractère sportif, mais nous commençons les tests avec un peu de, de tranquillité pour connaître bien des la, la, la voiture et surtout pour donner l'opportunité à notre collègue Arnaud de s'essayer. <rire> Je redescends. Ok. Bien. prêt, Martin? Euh, oui. À analyse, nous avons toute l'information nécessaire. Les deux euh, oui, caractéristiques du de VMUV et notre écran avec l'information oui. de, de VMUV. Ouais. Alors, nous commençons notre test avec le saut que C'est magnifique comme toutes les VMUV. Et. Les changements de la vitesse, c'est très facile. Est... Ouais. Où est la... Il y en a un arbre, hein? à la moitié de la. Pour d'autres, c'est pas Qu'est-ce que c'est ça Un arbre à la moitié de la, de la route. De la route. De Elle avec est vous. très confortable Merci. déjà. Je pense Martin que c'est possible de commencer la, la, la, la test du sportif, de la oui. conduction sportive, oui. Alors je crois que ça c'est un bon moment parce que pour voir comment est la conduction. Yeah. Oh le saut de c'est magnifique, ouais. hein, le saut de la Oh, ouais. oh Il y a un petit voiture qui. C'est pour là. Arnaud que tu, tu, tu dis pas. c'est très agréable non de, de la Ouais. De, de, de, de et alors peut-être qu'à moment tu pourras remonter toutes les vitres et et tu, tu vois tu as un, un bouton euh, de sur ta portière des des de, de, de, comme ça Comment comme ça comme ça les vitres les vitres à, à droite non, non non à gauche à gauche à gauche, à gauche Oui. arrête hein et et nous arrivons à la. Waouh! Wow. Wow. Wow. Un peu de dérapage. Parce que la traction est à l'arrière permet parfaitement la rectification. Waouh! Et, wow. Et... Et l'entrée pour finir l'accélération totale de la voiture. Le tableau, les fenêtres. Oui. à l'arrière, voilà, le dernier bouton à l'arrière, il va relever toutes, toutes les fenêtres. Ça donnera un peu plus de confort. Ouais. Voilà. Ah oui, oui, oui, oui, oui. La oui, super. C'est fermé Oui. Mejor. Mejor. Très bien, c'est eh, cette réacélération. Un peu plus Oui. Oui Ok. Wow, c'est très facile de conduire. Est-ce que c'est est une bonne sensation. Et ici à droite. Hein? À droite, ok. Comment est-ce que tu dis Arnaud comment coger les courbes on prend la... la courbe, on Prends prend la le courbe, ok. On prend la courbe, non Parce que tu peux voir qu'il n'y a pas pratiquement d'inclination de la voiture. Alors tu peux ah. faire la correction de la... Non? de la courbe. Très, très bien. Tu pourras sortir directement, comme ça on fera le plein euh, en passant. Combien de litres on met parce qu'elle est bien vide là. On a vu une quarantaine de litres, peut-être un peu plus. 55, je crois. 55 litres. Un conduire comment j'apprends à conduire Ouais. C'était mon père qui m'a qui, qui aidé à apprendre à conduire parce que mon père a conduit de, de voitures de rallye. Est-ce que tu non tu sais, rallye c'est oui. un tableau à Oui, Arnaud, puisque tu. Oui, oui, on dit des bottes de tableau. C'est juste le menant d'Aurélie, non Oui. Et pour faire petit. Le. Le. le, le euh, concours es en. De l'autre côté Oui. Le. le, le... Ah, c'est bien. C'est bien Ici Derrière Oui, derrière, oui, derrière celle-là ou l'autre. Ok. C'est bon. Ah non, mais c'est. C'est personne qui. Mais... descend toutes les fenêtres descend oui hmm hmm